to mind a store, garder le magasin. A fruit store generally sells both fruit and vegetables, et des fruits et des légumes. The boss, le patron. To deliver is a similar word, livrer. The way to say, while I'm gone, pendant que je suis parti. The French have a special term of endearment for pets or lovers, mon petit chou. Literally, my little cabbage, the green peas, des petits pois. Peux-tu répondre? Oui, patron. Allô, fruits et légumes? Oui, madame. Un instant, c'est pour vous, patron. Allô? Ah, bonjour, madame Leblanc. Il fait beau, hein? Non? Ah oui, madame Leblanc. Je vais livrer vos provisions tout de suite. Au revoir, madame Leblanc. Peux-tu garder le magasin pendant que je suis parti? Oh oui, je peux garder le magasin. Oh merci patron. Oh madame Leclerc. Oh, bonjour, il fait beau. Hein? Il fait froid. Mon petit chou a froid, n'est-ce pas Votre petit chou Oui, mon petit chou. Il n'aime pas le froid. Hein? Euh, Qu'est-ce que madame aimerait aujourd'hui D'abord, euh, donnez-moi des petits pois. Petits pois. Voilà, un petit pois. Pas un petit pois. Deux. Mais non, tout. Donnez-moi tous les petits pois. Ah, tout. Oui. Mettez-les dans un sac. Dans un sac. Vraiment. Vous êtes sûr que vous voulez tous les petits pois dans le sac? Mais oui, mais oui. Bon. Le patron, the boss, pendant que je suis parti, while I'm gone, livré, to deliver, des petits pois, green peas, a purse or handbag, un sac à main. If an unavoidable accident occurs, you might say, too bad, tant pis, it's too late, c'est trop tard. An orange, une orange, a grapefruit, un pamplemousse, a pear, une poire un lemon, un citron. Oh, pas dans mon sac à main? Mais vous m'avez dit... Oh, tant pis, tant pis, c'est trop tard maintenant. Voulez-vous autre chose, madame? Euh, oui, des oranges. Des oranges, tout de suite, madame, avec plaisir. Nous avons de belles oranges, très grosses. Mais ce sont des pamplemousses. Et voilà, une orange. Ah, oui, bien sûr. Donnez-moi aussi des poires. Des poires, oui, des poires, poires, poires. Oh, ça, c'est une poire, n'est-ce pas? Mmh, délicieux. C'est un citron. Un citron. Voici une poire. Poire. C'est tout, madame? Un des petits pois, des oranges, des poires, quoi d'autre? Ah, un chou. Un chou. Mais pas un gros, hein? Un petit. Un petit chou. Mettez-le dans un autre sac. Dans un autre sac, vous êtes sûr Mais oui, allez-y. Bon. Un petit chou dans le sac. Dans le sac. Ah! Un sac à main, a handbag. Tant pis, too bad. Une orange, an orange. Un pamplemousse, a grapefruit. Une poire, a pear. Un citron, a lemon. This idiot or this imbécile, cet imbécile. It isn't a cabbage, it's a, it's a dog. Ce n'est pas un chou, c'est un chien. It's the last time that I'll come here. C'est la dernière fois que je viens ici. It's the last time that I'll let you mind the store. C'est la dernière fois que je te laisse garder le magasin. From today onwards, à partir d'aujourd'hui, you will begin by, tu vas commencer par, finally to drop, laisser tomber fall. Don't drop anything. Ne laisse rien tomber. Imbécile! Oh, mon petit chou! C'est pas un chou, c'est un chien. Chou, chien, chien-chou? Mon bébé, mon pauvre bébé. Ah, oh, c'est un bébé. Mon petit chou, mon petit chou-maman. Non, c'est un chou. Ça, c'est un chou! Chou! Ah, oh, Madame Leclerc! Enfin, vous voilà! Cet imbécile met les petits pois dans mon sac à main, mon chien dans un sac en papier. C'est la dernière fois que je viens ici. C'est la dernière fois que je te laisse garder le magasin. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui livres les provisions. Compris? Compris, patron. Tu vas commencer par livrer les provisions de Madame Leclerc chez elle. Oui, patron. Et ne laisse rien tomber. Je ne laisse rien tomber. Je n'ai rien. Laissez tomber. Cet imbécile, des imbéciles, à partir d'aujourd'hui, from today onwards, tu vas commencer par You will begin by Laissez tomber, to drop. Now, here's the complete sketch again. Peux-tu répondre? Oui, patron. Allô, fruits et légumes? Oui, madame. Un instant. C'est pour vous, patron.